Chers traders et investisseurs, vendredi 21 février, bonjour. Alors le marché est perplexe et limite euh, totalement perdu à cause d'un conflit de tendances. En effet, suite aux clôtures américaines d'hier soir, le marché a ouvert en baisse prononcée en tout début de matinée et puis soudainement à cause d'un super chiffre allemand des PMI à 9h30, le marché est reparti dans l'autre sens. Donc ce marché est schizophrène. Il, il ne sait plus du tout dans quelle direction aller. D'ailleurs, et c'est à noter, nous avons réalisé ce matin un strike incroyable puisque nous avons réalisé 5 trades gagnants sur 5 composés, écoutez-moi bien, sur le DAX, d'un long, d'un short, d'un long, d'un short et enfin d'un long. Tous ces mouvements que nous avons engendrés ont fait de 11 à 80 points. Ce fut donc fantastique. Et le marché, à l'heure à laquelle nous enregistrons en tout début d'après-midi, alors qu'il perdait presque 1% en début de matinée, est revenu à l'équilibre. Donc, tout ça pour dire que nous continuons à naviguer à vue. Il ne faut surtout pas prendre de nouvelles positions en swing trading. Car pourquoi Pour aller long pour aller short, qui sait le dire Personne. Faites-moi confiance, personne. Même si, et nous le répétons, ce marché pour le moment est un marché qui nous paraît très fort, très fort à la hausse. Cependant, nous sommes incapables de viser des objectifs à moyen terme. Alors, voyons comment vont réagir les Américains cet après-midi et enfin, je terminerai en disant que n'oubliez pas que lorsque vous devenez un de nos membres en day trading, nous vous enseignons exactement comment faire pour pouvoir performer tout autant que nous. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée. Un beau week-end et à lundi.